Bonjour, on est le 12 mai et c'est la journée euh, internationale, euh, mondiale même, euh, du million missing. Qu'est-ce que le million missing C'est c'est euh, renseigner les gens sur ce qu'elle aime. Donc euh, C'est une maladie que j'ai déclarée il y a maintenant 9 ans, pile. Vraiment curieusement, je suis née à 11 mai, j'ai eu 30 ans hier, donc... Euh, ans en aujourd'hui encore et puis et puis cette maladie est apparue à mes 21 ans pile donc au mois de mai et en plus de cela le million missing est pendant aussi le mois de mai donc ah, des hasards qui sont pas super cool même vraiment pas cool puisque c'est une maladie qui est grave mais dont on ne sait pas, dont personne n'en parle. Et grâce au milieu de Missing, on parle de nous. Et pour euh, tous ces gens oubliés, euh, on, met, on met une paire de chaussures et on met notre prénom. Et d'ailleurs, je voulais remercier euh, ceux qui ont été aujourd'hui euh, euh, au combat pour nous, pour nous représenter. Euh, voilà, J'ai beaucoup vu euh, mon nom et et, et voilà ça me fait très chaud au cœur. Euh, moi la maladie m'a tout pris et surtout elle me, elle me donne H24 aucun répit et elle m'empêche de tout faire j'ai voulu hier soir être présente, être assise juste chez moi avec mes parents je dis chez moi parce que c'est chez mes parents mais ça ne devrait pas être chez moi à 30 ans, j'imaginais une vie de famille, j'imaginais avoir des enfants, avoir un mari. Euh, tout ça n'est plus possible. On pourrait dire, bah si, quand on est malade, on peut avoir quelqu'un, mais dans le haine, c'est vraiment pas possible. On peut pas infliger à quelqu'un, surtout moi je suis très jeune, de de, de lui aussi lui, lui lui enlever sa vie parce que... Il pourra pas sortir avec sa femme, il pourra pas... Je parle des EM très sévères parce que je sais qu'il y a des, des, des plusieurs cas, plusieurs stades. Donc euh, moi je suis en cas de je suis en stade très sévère. Donc, euh... donc voilà, je ne peux pas avoir de vie, euh... de vie euh... pas comme, comme vous tous, comme celle que j'ai eue avant mes 21 ans. Celle d'être libre, de, de marcher, de... Je compte aussi parfois mes paroles. Je me dis, faut pas que je parle autant de temps parce que tout ça, ça me prend. Et ça me fait cracher sévèrement. Et là, hier soir, je, quand je suis remontée dans ma chambre, je, je tremblais tellement fort. J'avais tellement, tellement mal d'avoir forcé sur mes muscles du dos. C'était ignoble. Et dans ma cage thoracique, je sentais mes muscles qui avaient du mal, qui avaient du mal... Voilà, mes poumons à prendre de l'air. Donc je me dis vraiment qu'un jour ou l'autre, si on ne trouve pas de traitement, ben, je ne pourrai plus respirer normalement. Parce que l'énergie musculaire, c'est incroyable. Tout ce que ça me, ça me coûte. Et mon sommeil n'est plus du tout réparateur et, et, et me cause vraiment d'énormes choses. Le système nerveux. Euh, on a des problèmes digestifs, on a des problèmes, on a des millions de problèmes, c'est ça qui est fou dans cette maladie, et on arrive à en, en régler vraiment aucun, parce qu'en plus on a une sensibilité au cachet avec l'état cru, et les cachets par exemple ne soulagent pas la migraine qu'on peut avoir, c'est une migraine très différente de, de celle qu'on peut avoir quand on n'a pas l'EM, c'est des migraines bah, comme si vous ne dormiez jamais, et, c'est H24, ça ne me lâche pas et je sais que tant que je ne vais pas me refout à dormir, c'est-à-dire qu'en plus je ne dors pas normalement, je ne m'endors qu'avec des cachets depuis 9 ans et encore ils n'agissent pas vraiment et c'est vraiment la galère pour dormir. Euh, voilà, je reste quasi aussi la totalité de, de mes journées dans le noir pour avoir un maximum de possibilités de soi. Regarder un peu la télé, mais tout en souffrance euh, extrême. Euh, voilà, tout ça euh, m'a aussi créé des traumatismes, euh, des traumatismes psychiques. Euh, voilà, Je rêve tout le temps de cauchemars, euh, de la maladie, enfin de, de tout ce que... Euh, par exemple, si j'allais quelque part, il fallait que, que je tenais pas debout longtemps, donc il fallait que... Il fallait que, voilà, dans ma tête, c'était... Je, je peux pas rester. Enfin, je, je suis mal tout le temps, en fait, c'est tout le temps. J'ai tout le temps se dire qu'on n'a pas le choix, que voilà on veut se laver et tout. Donc là, ma mère m'a fait une petite toilette parce que là, vraiment, c'est terrible. Euh... Donc voilà, si j'avais pas aussi quelqu'un, je voudrais parler au nom de ceux qui sont tout seuls. Euh, ces gens-là meurent dans le silence parce qu'ils peuvent plus rien faire. Et donc, euh, pour s'alimenter, c'est très compliqué. Donc, euh, il faut vraiment qu'on ait de l'aide euh, physique. Ça, c'est vraiment très important. Que, forcément, ce que la recherche avance le plus rapidement possible. Je suis très émue parce que même si c'est pas moi qu'en bénéficierais, hein, il y a des jeunes qui sont atteints très très jeunes et euh, il faut vraiment que ça s'arrête cette merde parce que c'est vraiment très grave. Et y en a, on est des millions à être atteints. Euh, on, tous ces millions-là, ils sont carrément oubliés par la médecine. Donc, bordel de merde, la médecine. Déjà, reconnaissez-nous. Et c'est pour ça que le Million Missing est fait dans le monde entier. C'est pour avoir de la reconnaissance auprès euh, de la médecine. Parce que sinon, en plus, avec toutes ces souffrances-là, on a aussi la souffrance d'être renié par la médecine et de nous renvoyer chez nous en nous disant c'est dans votre tête, euh, voilà, restez comme ça, nous on peut rien faire, dans tous les cas, euh, vous êtes fous, ça peut être ça, donc, euh, donc voilà, les douleurs musculaires qu'on a en plus euh, à des degrés différents, euh, peuvent être euh, totalement insupportables, donc, euh, donc voilà et je vis avec ça depuis 9 ans et je vous dis je suis complètement traumatisée donc, euh, donc voilà et dans la poitrine j'ai maintenant beaucoup beaucoup d'angoisse beaucoup de, de pleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à tenir là et voilà et moi enfin là j'en parlerai pas mais enfin bref donc euh, voilà il fallait que j'en parle parce que c'est un 12 mai et que c'est très très très important et que et puis que je suis aussi devenue un porte-parole aussi depuis euh, depuis toutes ces années. Euh, puisque je suis en état très sévère et que, et que ça évolue. Et j'étais pas comme ça il y a plusieurs années en arrière. Donc euh, voilà, j'étais déjà gravement atteint. Mais euh, j'arrivais à plus bouger. J'arrivais à moins... J'ai ma souffrance, elle était extrême et j'arrivais à moins souffrir. Voilà, donc ça évolue, ça évolue, jusqu'à quoi C'est ça le, le truc, donc euh, voilà, ceux qui sont complètement en stade sévère euh, ne peuvent plus s'alimenter du tout seuls, ont... ça peut être par sonde, il euh, faut respirer pareil. Euh... Voilà, le M c'est pas juste une fatigue, euh, un syndrome de fatigue chronique, ce nom là n'est plus du tout, n'a jamais été adapté d'ailleurs. A toujours été et est encore employée parce que, parce que, ici en France, on n'a pas, pas changé, on n'a pas reconnu encore le, le M. Donc voilà, moi je suis par contre reconnue, je voulais cette parenthèse là, depuis le début, où bon, ça a mis deux ans, je suis reconnue par euh, la NDPH en tant qu'handicapée. A euh, savoir qu'aussi j'ai un syndrome de bouge qui est une maladie aussi rare et très difficile. Et, et du coup, mon dossier a tout de suite été pris euh, sérieusement. Puisque aussi j'ai eu une visite. Et vu mon état, que j'étais lors de ma visite médicale. Et il y avait aussi un psychiatre qui m'a évalué. Euh, c'était impossible que je travaille. Voilà. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai tout perdu du jour au lendemain. Et en plus mon travail c'était la musique. il faut savoir que c'était une passion avant tout. Même si je donnais tout, j'étais quelqu'un de très ambitieuse. Et, euh, et qu'on ait pu croire un instant que, que j'étais malade dans ma tête, que j'en faisais trop, que je faisais exprès, ou que je restais chez moi, chez mes parents parce que Voilà, que je restais enfermée dans ma chambre, parce que j'avais plus envie, mais, mais voilà, c'est dégueulasse, mais de penser ça, de. de enfin bref. Voilà, bon. C'était le message du jour et, euh, et pour tous les oubliés, voilà, aujourd'hui c'est fort euh, tout ce qui se passe pour nous. Donc euh, voilà, bisous.